Donc voici le Calio California Orange 7.7 de THC-9 de CBD. et regardez -ce, comment c'est beau quand même des belles petites couleurs euh, d'oranger regardez moi les beaux petits trichomes je pense qu'on a une belle vue comme ça c'est ce que vous voyez là c'est vraiment ça que je vois. Donc merci à Jean encore une fois, 9 de CBD, on veut toujours euh, le plus haut possible, en haut de 8, là, si possible, donc on roule ça là, immédiatement. Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir, on fait la dégustation numéro 37, produit avec CBD, grâce à Jean. On va parler aujourd'hui du cali California Orange, avec la marque de commerce... Kiwi Cannabis. Je le sais. Je le sais. Écoutez, euh, je sais pas combien de temps qu'ils ont pensé pour pouvoir euh, arriver, aboutir, à trouver là, ce nom-là. Kiwi Cannabis. Euh, C'est vous l'échec. C'est vous l'échec. Écoutez, Kiwi Cannabis appartient à Maricane. Maricane euh, a été, euh, je pense, acheté. Je suis pas trop sûr par Wayland Group. Euh, Weyland Group, combien ça coûte à la bourse? 0,0035$. Donc, ça coûte même pas un sou être propriétaire de Kiwi Cannabis qui appartient maintenant à Weyland Group. On parle ici d'argent US, d'argent américain. Donc, euh, il y a un an, on est présentement au mois de mai, euh, 2020, euh, l'année passée, là, le 22 mai 2019, l'action coûtait 70 sous, et là ça vaut même pas un sou, ça vaut 0,035, 35% de un sou, donc c'est trois fois moins cher qu'un sou pour être propriétaire. Euh, vous voulez acheter la compagnie au complet, ça vous intéresse Vous avez économisé de l'argent, vous avez euh, fait beaucoup de travail d'été l'année passée. Euh, vous êtes étudiant, vous avez des prêts étudiants, vous savez pas trop quoi faire avec ça. Pas de problème, pas de problème. On va, euh, je vais vous dire ça. Donc, on va sortir la calculatrice. On exclut la personne qui parle. On. On, il, elle. On exclut la personne. On exclut la personne qui parle. Donc, on sort la calculatrice. Tu sors la calculatrice. Oui, oui, oui. Bon. OK. On y va. Zéro. Point. Zéro. Zéro. 3, 5 fois, Mais là, c'est là qui est important, là, c'est là que t'écoutes, là, 2 millions, 300... trois non, non, excuse-moi, excuse-moi, vraiment, là, je suis vraiment désolé, Il euh, y a du Bruce Banner, en demande-moi, non, pas du Bruce Banner, du Purple Banner, du Purple Banner. Je pense vraiment pas, là, euh, que c'est le... C'est quoi j'ai tantôt, bro? Fuck. Je pense pas que ce soit le déconnecté euh, qui me fasse agir ici. Euh, je pense plutôt que c'est purple, le Purple Banner. Donc, ici, là, euh, Cali-O, Kiwi Connection, Kiwi... Kiwi... OK. On va savoir comment ça coûte. OK? Tu me suis sûr, as tu as ta calculatrice? Tu as payé sur pause, tu as été, oui, oui, tu as ton sel, OK? Sors la calculatrice, OK? 0,0035, OK? Jusque-là, tu me suis? 0,0035, fois, fois le X, Alright? 237 millions 260 000. Donc, 237, 260, 000. Égale, ce que de savoir, bro. 830 410 man. Avec 830 410 t'es propriétaire au complet, à 100 de la compagnie Kiwi. Cannabis, cannabis, kiwi, kiwi, cannabis. Donc on va essayer ça. Euh, combien qu'on produit kiwi cannabis Je ne sais pas. Euh, en tout cas, on, on verra ça plus tard. C'est que ça, tu sais, on pense il y a un sou, même pas un sou. Euh, ça ne doit pas valoir cher. Ça vaut quand même là 800, on dit, 830, 830 000 dollars. 830 000 dollars. Parce qu'il y a beaucoup d'actions, il y a 237 millions d'actions. Parfait, on va se calmer. Donc, euh, j'ai mis un produit Boost à l'intérieur euh, pour réavoir un petit peu d'humidité. Merde, j'ai perdu mon contenant. Ici. Donc, ça a donner plus euh, d'humidité. J'ai vraiment hâte là, de voir là si euh, il va avoir un goût d'orange. Ça on achète ça en Ontario, à l'Ontario Cannabis Store. Le prix là pour un 3,5, et demi, c'est 24,90. Euh, c'est vraiment raisonnable quand on sait qu'en Ontario les prix sont vraiment beaucoup plus chers qu'au Québec. Là. Euh, on parle ici là de 10, 15, même jusqu'à 20%. Euh, 10 de différence pour le Pink Couch de San Rafael. 30 et 50 sous à l'SQDC, 40 à en Ontario, pour le même produit. Alright. Merci encore à Jean. On va rouler ça. Papier Rizla. Papier très connu. Ça sent. Ça sent. Ah ouais, ouais ça sent une bonne, bonne euh, odeur d'orange. On va lire ici là, euh, les informations qu'on a sur le site internet de l'Ontario Cannabis Store. Donc on le dit, 24,90, taux de THC possible entre 5 et 9, donc 4% de jeu. Ici, là, Jean euh, a pris le temps de bien l'écrire, de bien spécifier. Merci beaucoup là, pour euh, pour tout, pour tout, pour tout. Donc, 7.7, on a la possibilité entre 5 et 9. 7.7, 7.7, c'est proche de 8, c'est pas pire. Euh, et puis, côté CBD, entre 6 et 12, on a une 9. Donc, euh, c'est bien, c'est bien, on est correct. On sait que le CBD mélangé avec le THC, là, c'est formidable. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a... Le, le CBD travaille encore plus euh, il fait encore plus son travail de, de, de, de libérer la tête, de libérer l'esprit. Le CBD et le THC, c'est un peu le contraire. Hein? Le CBD ralentit le THC. Et puis le THC fait travailler le CBD. Parce que quand il y a le petit CBD, il voit du THC, il essaie de le calmer. Il essaie de le ralentir. Alright. Vraiment hâte, vraiment hâte à ça. J'espère que ça va m'endormir là, moi je prends ça là, pour pouvoir... Euh, parce que ça me calme plus l'esprit parce que ça travaille trop là dedans là. travaille trop là dedans man. alright Oh, ça allait bien, ça allait bien. On va y aller avec un autre. C'est bien loin. Très loin. Bon. Pour ce qui est des terpènes, Calio, euh, de la compagnie Calio from Northern Harvest. OK. Euh, ça a été euh, poussé au nord, je crois. Dans les régions du nord, ça, ça va tomber. C'est un hybride avec euh, un peu de THC et beaucoup de CBD, donc en général là, ça serait plus de CBD que de THC, à chaque fois que tu achètes du Calio, ça serait plus de THC que de CBD, c'est trimé à la main, donc pour 24,90$, je trouve qu'ils ont été capables vraiment là, de d'avoir un très bon prix, Habituellement, là, quand c'est trimé à la main, c'est plus cher à fabriquer, il hein? faut payer des gens à l'heure, tandis que c'est une machine qui, qui trime euh, le cannabis, ben c'est beaucoup euh, moins cher, la machine fait le travail. Habituellement, le cannabis est moins beau quand c'est euh, fait dans une machine. Euh, en Ontario Cannabis Store, il dit souvent Alpha Pinène. Nous, c'est toujours Pinène. Là, eux autres, ils disent la terpène euh, dominante. Alpha Pinène Limonène. Linalol. Ah non, j'aime pas ça du tout, du tout. Très déçu c'est le euh, linanol c'est le troisième ça c'est lila fleur hein? ah non j'aime vraiment pas ça j'aime vraiment pas ça il n'y a aucun goût d'orange là-dedans euh... Je suis un peu surpris qu'il n'ait pas dit. Euh, mais Pourtant, Limonène est là. Limonène en deuxième place. Pourtant, il y a des belles couleurs d'orange. Euh, ça ne goûte pas ce que c'est supposé d'avoir, on dirait. Ah non, je l'aime vraiment pas. J'aime pas le goût de ça. Euh... Pinène, habituellement, je le détecte facilement, là. Pinène, c'est sapin, pain, boisé. Euh, limonène, c'est agrumes, citronné comme dans les A's, les citronnés comme dans les A's. Euh, j'ai vraiment, comme, non, le limonène, là, non, j'ai vraiment pas ça ici, c'est, je goûte seulement le, le, liné, le linanol. Le linanol, est-ce que c'est le lila? Est-ce que c'est les fleurs? Mmh. Exactement, c'est le lila. C'est ça que ça goûte à 100%. C'est euh, effrayant, j'en enchaîne le poule. Ah, man, mon pocheur dans le temps, là. C'est juste des affaires de même qu'il avait... Linalol, Caryophyllène. Écoute, Jean, j'espère que tu écoutes la vidéo. Euh, dans le California Orange, le Calio, est-ce que ça goûtait l'orange? Ça ne goûte pas du tout l'orange. Je trouve que ça goûte juste la linalol. Juste ça! Écoute, euh, je t'avais dit plusieurs vidéos qu'il y avait un concours pour avoir un t-shirt de Winman gratuit. Il euh, fallait que tu répondes à une question et puis que je t'envoyais le t-shirt à ton adresse, livraison, tout gratuit. Il m'en restait seulement un t-shirt, euh, j'attends le facteur, écrit dans le dos, avec le symbole de Winman. Donc, euh, j'ai trouvé ma question, euh, pour me donner la réponse, c'est pas dans les commentaires de YouTube, ça va être sur Instagram en privé, et puis vous allez me donner votre adresse pour que je puisse euh, t'envoyer le chandail. Quand les personnes vont avoir trouvé la bonne réponse, s'il y a 10 personnes qui ont la bonne réponse, je vais écrire euh, les 10 noms. Je vais mettre ça dans un bol et puis je vais faire un tirage devant la caméra. Et puis, euh, il va falloir que la personne me donne son adresse sur Instagram. Donc, euh, la question, c'est quels sont les deux produits Namasté que j'ai récemment ouvert euh, d'un paquet que le facteur m'a apporté. Donc, j'aimerais que vous me disiez les deux produits Namasté que dernièrement j'ai reçu du facteur que je me suis procuré euh, à la SQDC. Donc, vous allez sur mon Instagram, Command, c'est dans la description en bas, euh, mon adresse Instagram, et puis, euh, vous répondez à cette question-là, là, en me disant j'aime pas ça, en me disant les deux euh, les deux produits Namasté qui sont bientôt euh, qui vont bientôt euh, faire euh, partie des reviews de Weedman. Donc, un gros merci à Jean. Je vais fumer ça tranquillement en espérant que ça m'endort. Et puis, je pense qu'on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusqu'à maintenant, j'aimerais que tu me donnes un pouce. Et bye! Ciao!